Angel Beats, Beats Production, Beats Production, Beats Production, Beats Production, Beats, Production, Beats, Production, Beats, Production, Beats, Production, Beats Production. beau, lapin, eh, hey. eh. J'ai un lapin, toi t'as pas de lapin. Fais pas ton rage, t'as des cas en prendre un, eh, hey. Mon lapin est vraiment trop beau gosse. De tous les lapins, c'est le mien, le grand boss. Gagneux, clavier, gagneux. Clapier, granule, clapier, clapier. Mèche en arrière à la Kevin Costner, aussi vif qu'un scissif. Mon lapin, c'est ma mif. Hey. Hey. J'ai un lapin, toi t'as pas de lapin. Hey. Hey. J'ai un lapin, toi t'as pas de lapin. Ouais on, ouais on se tue, en flagrant délit sur des lits de laitue Nous la salade, on la cultive, on veut des kilos, des kilos d'endive Des gros buissons, de basilic, on brasse le persil à toute la clique Il est mignon, fais-lui un câlin, parce qu'il est beau, il est beau, ouais mon lapin Oh mon lapin, c'est un beau lapin Oh, oh, oh, oh. oh mon lapin, c'est un beau lapin C'est mon copain On veut des poches, des pochons de deux fois Fumer l'amande jusqu'au petit matin On boit le thé, c'est un délice Mais pas le time comme le lapin d'Alice Ce qu'on veut nous, c'est claquer du bif Des fontaines de Nesquik avec Roger Rabbit Et du bon basilic, c'est de la à chimique C'est mon lapin, le plus beau de lapin Pec ta carotte ouais.